Alors nous poursuivons en compagnie de Grégoire, alors on a, on a de la chance, Grégoire est comme le grand patron de chez Cooper's Bush, il va, Cupersbush et TK, on va, on présente les deux TK, on avait fait une vidéo qui concernait les nouveautés, vous pourrez voir un peu le lien en dessous, on va présenter Cupersbush qui est en plein renouveau, bonjour Grégoire. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir, alors présente-nous un peu les nouveautés parce que ta marque est en pleine rénovation plein de il y a ouais, plein de nouveautés. Ouais, Présente-nous un peu ce qui, va, ce qui va se faire. Bon, alors tout d'abord, les premières euh, nouveautés que nous avons, c'est qu'on travaille toujours sur le concept hein, individuel Ça veut dire que le produit s'adapte aux besoins euh, du consommateur. Une partie s'adapte, par exemple, les poignées. Ici, on a un peu fait du, du gaming. Elles sont, sont un peu plus fines. Hein. Elles sont un peu plus fines, effectivement. Ici, si on a fait un peu de gaming. Ça veut dire qu'on a montré les différents types de poignées pour que le consommateur qui vient sur le stand puisse les changer et voit quel, quel effet ça va avoir sur le look global de l'appareil. Donc, ça veut dire que... Parce que la, la tendance est quand même beaucoup dans le cuivre, etc. Si on a une cuisine avec un robinet cuivre, on pourrait commander oui. les poignées et, et venir adapter ses poignées au four. Tout à fait. Et puis après quelques années, si le client se lasse du cuivre et qu'il veut changer, mettre par exemple ici euh, du noir, il pourrait changer euh, sa poignée. Euh... Okay. On a. Alors on a donc on a inox, le classique. On a inox, évidemment. On a le noir brillant. Le noir, noir brillant. brillant. Voilà. Euh, le chrome. On a le chrome, le cuivre, le hot chili. Le, le or donc, euh, et le noir mat. On peut vraiment s'amuser à faire les poignées dedans. Effectivement, et on peut même aller plus loin. Ça veut dire que le client qui veut même avoir plus de, de rappel couleur, par exemple, dans sa cuisine, il peut aussi rajouter une latte ici, euh, collée sur son four, au-dessus et en dessous. Nous, on n'a pas le four de monsieur madame Tout-le-Monde, on a son four à soi, quoi. Exactement. Nous, on préfère, on conseille de ne pas le mettre. Pourquoi Parce que la porte du four, c'est du matériel qualitatif, c'est du vert, noir. Ça ne souffrait pas, hein. Voilà, donc nous, on trouve que ça alourdit un petit peu le look global de l'appareil. Mais bon, qui peut le plus on fait ce qu'on veut alors, ce qui a changé, je le vois quand même très fort, l'alignement a quand même changé chez Point. toi. Donc okay. ici, euh, euh, par exemple, si on prend ces deux, ces deux appareils ici, l'un à côté de l'autre, on a un four de 60 à côté d'un four de 45 avec un tiroir chauffant. Voilà. Et donc, euh, okay. ici, on a un alignement parfait, mais l'alignement, surtout, et c'est ça le gros intérêt, c'est que, mis à part l'alignement au sein de la même gamme, c'est l'alignement à travers toutes les gammes. Donc, par exemple, ici, nous avons un, un combi micro-ondes de haut de gamme, qui est aligné ici à côté, par exemple avec un four entrée de gamme. Ça veut dire qu'on voit avec les, les, les boutons apparents. Et ça ne choque pas du tout, pourquoi Parce que la taille du display est chaque fois est la même. Et la même. Et alors ce que j'aimerais montrer, parce que c'est extrêmement lisible, alors c'est peut-être très bête mais je suis extrêmement myope, donc c'est quand même vachement sympa, c'est ouais. très clair, très lisible ça avance, Vous savez, quand on allumait tes fours, on avait quand même tout un grand panel là voilà. c'est quand même recentré, plus facilement on, on veut essayer de faciliter aussi l'expérience utilisateur avec l'interface euh, donc euh, c'est ici, on allume, voilà et donc euh, euh, on a ici quelque chose qui est assez simple, ici on est sur un four euh, euh, moyen de gamme donc c'est toujours avec le, le OK qu'on que, que, qu qu choisit bon, les différentes a, options a été mis en hein niveau. voilà, voilà. baking et... fonction, OK, au dessus en dessous, 175 degrés, ok, c et c'est parti. Donc, euh, ça c'est un produit qui est assez facile. Ici, on est sur du milieu de gamme, donc l'écran n'est pas tactile. Euh, si maintenant on passe sur le, sur le tout haut de gamme, euh, c'est encore plus loin, recule, recule, attention pas de prendre les pieds dans le tapis. Euh, ici, on se retrouve sur le, le, le four qui est, qui est tout haut de gamme, où l'expérience utilisateur Hop est différente, ah oui, voilà. Donc, est... Euh, donc ici, bon, ici est, on est sur des, des, des produits de démonstration, euh, là on est vraiment dans quelque chose... Euh... Ah oui, c'est vraiment, c'est extrêmement... Ah oui, on choisit sa fonction. Voilà. voilà. Top on bottom, les voilà, écho. Voilà la chaleur tournante. Voilà. Hop, on choisit sa température. Mais, ok, voilà, pardon, excuse-moi. Rappuie ah, dessus sur... Euh... Ici, voilà. Oui, ok, ça sélectionne. La première fois que je le vois, c'est qu'il est assez simple. Et c'est super simple, c'est efficace, play, et t'es parti. Et on peut même le mettre en favori, je vois. Voilà, tu peux le mettre en favori, C'est euh, vraiment ça fonctionne comme un smartphone. On a aussi changé la cavité des fours, donc on... voilà, c'est tout étant, étant euh, euh, en soft close aussi. Euh, on a changé la cavité des fours, comment est-ce qu'on a changé la cavité des fours C'est qu'on a amélioré les isolants sur les côtés, ça veut dire qu'on passe sur des cavités de fours qui vont de 70 à, à 72 litres. Euh, donc évidemment on gagne 20% par rapport à l'ancienne capacité, ce qui, ce qui fait évidemment euh, beaucoup plus de, de, à mettre, vous voyez, là si tu, tu prends le, la sonde euh, nous, ici on est sur le tout haut de gamme, c'est un appareil qui euh, à l'avenir, bon, on a ajouté l'option, on n'est pas encore disponible maintenant mais il pourra se connecter avec ton GSM, oui, c'est déjà présent dedans c'est les grandes nouveautés un peu voilà. partout mais c'est logique que tu l'aies aussi l'application ouais. existe déjà sur Android, euh, malheureusement euh, sur, euh, sur Apple ça met plus de temps pour recevoir ouais, ouais. l'acceptation donc voilà, Donc euh, d'ici 6 mois ouais. on sera, on sera... Savez, la nouvelle gamme est très pure, très épurée et tu devais me montrer aussi euh, comment La ligne blanche ok, oui, et pas la ligne blanche. On dirait qu'elle est blanche, mais en fait, c'est la nouvelle ligne, c'est la grille claire. Ok. Euh, donc, en fait, euh, euh, on est, nous, on veut que nos appareils euh, s'inscrivent complètement dans on la grille. On va clé. aller voir ça. Oui. Donc, on... on on veut, on veut pas que l'appareil que, que, et la, la cuisine, donc euh, l'électroménager et la, la cuisine ne forment qu'un ensemble oui. homogène. Euh, C'est pour ça que, par exemple, on a lancé cette ligne gris, qui est un gris très clair, euh, qui est assez soft. Ça permet de se différencier, par exemple, avec des, des cuisines blanches, donc de marquer la différence, oui. mais de rester dans les mêmes teintes. Euh, Tant que je pense à ça, tu as également les tacs dans la même couleur on a les tacs en blanc, pas en gris clair, mais en, en blanc. Mais qui se rapproche quand même très fort. Et qui hein, se rapproche très un... très très très fort. Mais on n'a pas tellement de nécessité d'avoir une tac blanche sur un plan de travail, euh, une tac gris sur un plan de travail. La tac blanche est. Oui, est si, on, si on prend du quartz, du corian, voilà. on, a, on, doit avoir du, on va aller voir parce que tu as une haute intégrée également. J'ai une haute intégrée dedans. Et toujours et individuelle, où on sait toujours individuelle. Ça... Allons-y alors. Donc voilà, ici on se retrouve sur une tac euh, qui, a, qui a un rendu ça, un ça, peu... c'est pas, pas un prototype ça Non non. C'est la vraie tac Oui. Ok. Elle est... Faut expliquer parce que je sais pas si ça se ma, verra Benoît à la caméra. C'est mat c'est tout mat, donc il n'y a pas de brillance et, et c'est... Ça ressemble à du corian en fait. Oui, ça ressemble à du corian. Donc si, si tu la mets sur un corian euh, euh, en affleurante, tu vas vraiment avoir un, une, une homogénéité. Et donc par exemple, tu parlais du cuivre tout à l'heure. Je prends ici, bah, on peut prendre la grille euh, de la hotte en cuivre. Et donc ça change vraiment le look global de, de, de ta taque. Et puis on a, on a toutes les différentes couleurs. T'as une poignée belle, hein. black, <rire> mat black. Tu peux mettre la, la, la grille mat black. Le, le, le truc, c'est qu'on on veut que gilet. le... OK voilà, c'est toujours le principe qui peut le plus, peut le moins. Après, le client qui veut avoir qu veut, quelque chose ouais, ouais. d'assez neutre, il peut, il peut choisir euh, quelque chose C'est une belle mieux. question. Induction, hein. Induction, évidemment. Euh, petit encombrement, ça en, on oui, on va voir sur ce côté de celle-ci. On va voir sur, sur ceci. Allons-y alors. alors. C'est la même TAC. On est en 80 ou en 90 Ici, celle-là, on est en 80 et celle-ci, on est en 90. Donc, c'est la même série de, de, de TAC, si tu veux. Euh, bon, ici, on a fait un, un truc de démonstration euh, assez sympa. Ça brûle pas, ça ne chauffe pas, pas de stress. On peut mettre sa main de même dedans si tu veux <rire> euh, donc comme ça on est toujours euh, on prend vraiment soin de notre... je, je, je le fais comme un gamin ah, un de roulé. Roulé. <rire> je devais <même>, <rire> de mettre mon doigt dedans voilà en fait le gros intérêt euh, de, de, de ce type de tac nous on, a, on aime bien les utiliser par exemple pour des lofts où il y a des hauts plafonds oui. pour pas casser la perspective avec euh, une descente de haute puis ça euh, fonctionne, c'est pas fonctionne un gadget hein, donc bien, euh... non, ça fonctionne ultra bien, ici on a un puissance 2 hein, donc oui. c'est le plus bas hein, donc ça veut dire que si maintenant on met à fond vous allez, vous allez voir que que, que ah oui, ça part vraiment. Hein. Que Là, à la limite, l'air va, va, va dans le, le bol cherché. Hein. J'aimerais aime, aussi faire un, un petit parallèle parce que, euh, pour un peu démystifier ça, pour vous donner un petit exemple, on va parler de prix, c'est rare quand j'en parle dans ce cas-ci, mais sur la 80, le, le prix, euh, prix euh, public indicatif, c'est 3, 3 000 euros, 2 990 euros. Alors, faut bien se dire une chose, une taxe de 90 cm, c'est 1600, 1700 euros. Ouais. Une haute en gros plafond, c'est dans la même gamme de prix. Ouais. Et faire un caisson... C'est encore aussi ah, un certain vrai. prix Donc en fait c'est pas plus cher forcément d'acheter Ce genre de taxe, c'est vraiment le, le non, design non. qui doit primer Et la grosse discussion qu'on a avec beaucoup de clients C'est qu'ils parlent surtout de perte d'efficacité Alors que c'est pas du tout le cas quoi Il okay. y en a beaucoup qui disent oui mais si c'est au dessus ça aspire mieux Parce que la fumée monte, c'est pas du tout le cas Si, euh... si ça aspire directement Oui en fait l'aspiration la, la, la, qu'elle vienne sur le côté Ou pas par au dessus ça change rien L'efficacité des hautes est vraiment décuplée pour l'instant Les puissances aussi Et bon ici je suis juste à côté de la haute qui fonctionne Je pense pas que vous entendez quelque chose dans non, le non, micro non, quoi. Non, Donc euh, ça ah marche bon. Il y a du bruit un peu, mais c'est vrai qu'on n'entend pas forcément. Et puis on combine ça. On aime bien combiner aussi. Soit euh, on met une, le filtre dans la plainte, oui. soit on le descend à la cave avec un autre type de filtre. Mais on peut l'évacuer aussi. On peut l'évacuer aussi. Nous, on préfère dans la plainte avec des filtres type plasma, par exemple, oui, oui, qui oui. sont hyper efficaces. Et ça permet de vraiment tout laisser sur un bloc. Petite information quand vous passez au magasin au sujet des plaintes, il y a des plaintes spécifiques à mettre. Euh, on ne peut pas mettre simplement une plainte de bois. Euh, donc en ce moment-là, passer en magasin, on vous expliquera tout ça. C'est important à, à, à signaler. Est-ce qu'on a tout vu, Grégoire euh, ben, Je pense qu'on pourrait encore plus voir. On pourra encore plus voir. On encore en plus voir. Exactement. Euh, Il y en a, si alors on, on a effectivement du Kupfersbüch qui est exposé. On va encore l'exposer parce que on a un petit faible quand même pour la marque, qui est quand même très très belle. Oui. Maintenant ici, je pense qu'on arrive sur le marché avec quelque chose qui est différent, qu'on trouve pas chez tout le monde. Et je pense qu'on veut jouer cette carte de la différence par rapport à nos concurrents et avoir quelque chose d'assez unique. Ouais. Euh, je vais pas dire sur mesure parce qu'il faut quand même quelque chose qui soit un peu commun dans la construction du produit, mais qui est adaptable aux besoins des clients oui, et qui vous trouverez pas chez Monsieur, Madame tout le monde. Eh ben, magnifique, très très belle conclusion. Merci beaucoup Grégoire. J'en prie. Eh bien, on continue le tour. C'est parti. Le live se poursuit au salon de la rénovation et de la construction de Bruxelles. C'est parti.